Il y a quelques jours, on est arrivé, un beau matin, et on a trouvé euh, sur la place de la République une euh, superbe rampe. Moi, j'ai rarement vu des rampes aussi grandes. Euh, puis en plus, euh, là, pile, à l'endroit où euh, d'habitude, nous, on a notre caméra, enfin pas notre caméra, où on filme les, les assemblées générales, et j'ai rencontré Gérard, euh, ouais. Gérard Rémi, oh là, là pourquoi je dis Gérard Je sais pas pourquoi. J'ai rencontré Rémi, qui était donc sous la pluie, parce qu'il faisait un temps de. Hein on est d'accord euh, qui venait de finir de l'installer donc c'était quoi, 18h, 19h euh, euh, on était tous frégorifiés euh, au bord de la, de la crève et euh, évidemment un peu de surprise parce qu'en en fait euh, bah, on a l'habitude d'être sur cette place euh, de l'occuper depuis euh, maintenant 3 mois, près de 3 mois quoi. et donc euh, globalement on a eu raison de l'Euro 2016 puisqu'ils n'ont pas installé sur la place de la République parce qu'on y, y était et que ça créait des conditions de sécurité pas... Euh, pas suffisante. Et puis là, pff, cette rampe. Alors euh, un peu d'animosité par ci, un peu de surprise par là. Euh, et puis ben finalement plutôt l'idée assez positive que du coup il y aurait pas mal de jeunes qui vont venir sur la place, pas forcément pour Nuit debout, mais pour venir faire du skate et qui sont dans un esprit quand même assez compatible avec Nuit debout. Euh, et donc euh, ben ben, L'idée de ne pas arriver en confrontation, mais plutôt d'arriver en essayant d'être dans un esprit de partage et de collaboration et d'écoute et, et de partage. Donc Rémi, toi tu es le président de cette association qui s'occupe de populariser ou en tout cas de donner accès un peu plus à des lieux de skateboard à travers, euh, à travers la France ou à travers Paris d'ailleurs. Ouais, principalement à travers Paris, mais euh, bon j'ai travaillé aussi au niveau national et européen. Ouais et international avec euh, la fédération internationale, euh, le skate c'est un peu, euh, euh, c'est sans frontières. D'accord. Euh, donc, euh, mais après la Paris Skate Culture qui est l'association qui a monté la rampe et l'association, euh, la plus grosse association de skate parisienne qui a un projet éducatif avec une école de skate, avec du skate à l'école, pendant les ARE, pendant les accompagnements éducatifs dans les quartiers prioritaires. Euh, donc on dit politique de la ville parce que ce sont des quartiers difficiles, mmh. comme Charles Ermite dans les 18e, euh, Porte de Vanves, euh, 14e. Euh, donc on n'agit pas que euh, dans le troisième où il y a notre quartier général, mmh. mais on agit aussi dans tout Paris. D'accord. Donc euh, bon, vraiment à chaque fois l'objectif c'est euh, euh, à travers le skate de retisser un lien, c'est quel est l'objectif ben, J'imagine que toi tu es un, un grand fan de skate, tu fais du skate depuis 40 ans, c'est ce que tu m'avais dit, ouais. euh, et donc euh, déjà euh, comment est venue cette idée, comment toi tu en es arrivé à te dire bon ben euh, là je vais m'engager, je vais essayer de faire quelque chose de concret euh, pour lier ma passion et quelque chose d'utile pour la société ben, Ça se fait naturellement en fait. Euh Bon, moi je suis musicien aussi, donc j'ai toujours vécu de ma passion, donc euh, de fil en aiguille euh, j'avais fait de l'événementiel, j'ai fait de l'événementiel professionnellement et donc j'ai euh, dans le skateboard mais aussi dans la musique j'ai créé des festivals des choses comme ça où on crée du lien, où... mais il euh, y a des choses bon, qui sont ponctuelles comme l'événementiel puis il y a des choses qui sont plus sur la longueur comme effectivement une association de skateboard. C'est de la création d'emplois, c'est s'occuper de centaines de gamins à l'année. Mmh. C'est les relations avec la mairie, avec les instances politiques, avec les instances, euh, tous les services sociaux, les machins. Puisque dès qu'on s'occupe d'enfants, il y a pas mal de règles à respecter, ce qui est normal. Mmh. Donc c'est un boulot qui est quand même, euh, c'est une passion, mais c'est un vrai travail. Euh, D'accord. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie Mais oui, mais ça j'en je, doute pas Et puis surtout le fait de faire euh, venir euh, cette, euh, cette rampe ici à cet endroit là C'est pas mal de négociations j'imagine avec la mairie de Paris En euh, fait ça fait... Avec le, la, le, la direction des, des, de la jeunesse et des sports j'imagine Oui, en fait ça fait plusieurs années que j'en parle à... Avant il y avait Bertrand Delanoé Donc j'en ai parlé à son adjointe à l'époque, Anne Hidalgo qui nous aime bien parce qu'elle voit qu'on est sur la longueur, que quand on n'est pas d'accord avec la mairie, on le dit haut et fort, et qu'on a été pendant des années sur une liste noire. Euh, euh, bon, parce qu'on était des militants et que on était en train de dire euh, tout haut ce que certains n'avaient pas envie d'entendre. D'accord. C'est toujours pareil. Une sorte Donc, de mise à l'écart, que la, la, une certaine jeunesse était mise à l'écart et que et qu on leur offrait pas les moyens de pouvoir. Disons euh, qu'à l'époque, on ne comprenait pas l'intérêt. Exact, c'était quoi le skateboard, c'était un jouet dangereux sur la voie publique, c'était du n'importe quoi, c'était des vieux ados qui faisaient du skate, ou c'était des, des petits bourgeois, on a tout eu, enfin on a, on a eu tous les clichés. d'ailleurs effectivement le skate c'est à la fois des petits bourgeois, des gens de banlieue, des noirs, des blancs, des femmes, euh, des longboarders, des, des streeters, des gens qui font de la courbe. Donc, ce pas monolithique. Euh, euh, le skateboard, c'est plutôt l'expression d'une individualité, d'une diversité et euh, aussi qui nous mène à une certaine unité puisqu'on se retrouve autour de cet engin à roulettes qui est peu probable puisque c'est qu'une planche de bois avec quatre roues euh, et qui a une longue histoire. Mais euh, c'est vrai que ça fait que quelques années que les services officiels, on va dire, de mairie, et pas que de Paris, hein, de, de toute la France, commencent à prendre au sérieux le skateboard parce que c'est un outil formidable euh, à la fois qui est créateur d'emplois, puisque à travers un club de skate, on crée des emplois, dans les skate shops, on crée des emplois, euh, dans l'industrie du skate, qui est une grosse industrie aux états unis et aussi en Europe, on crée des emplois, et puis après, il y a la musique qui va autour, le vêtement des jeunes qui créent des marques, Beaucoup de graphisme euh, aussi du web, beaucoup de web. D'accord. Donc c'est un univers quand Et même. Beaucoup de vidéos aussi voilà, beaucoup de vidéos. Oui. Parce que je crois que dans le, dans le skate, il euh, y a de, de, de, beaucoup de belles vidéos qui ont été filmées. Il y a des expérimentations en termes de, ouais. de captation qui sont assez exceptionnelles. Donc par exemple, ces caméramans qui filment au ras du sol avec ouais. des poignées un peu spéciales euh, qui permettent de stabiliser un peu la vue. Euh, et l'utilisation du GoPro, je crois que c'est vraiment aussi euh, une des premières occasions d'utiliser euh, ces petites caméras euh, portatives euh, qui permettent de faire des images de très haute qualité. Non mais le Donc, skate, a, en fait, c'est phase de, d'expérimentation ouais, quand même assez important, les non les gens... Et après, il y a beaucoup de gens différents, beaucoup de... Chacun un peu son, sa définition euh, du skate. Il n'y a pas... Euh, euh, chaque skateur pourrait te définir le skate d'une façon presque différente. Euh... C'est marrant. Quand tu dis ça, j'ai presque l'impression d'entendre un nuit de bautiste euh, dire « Chaque nuit de bautiste peut te définir nuit de beau euh, selon sa manière de voir les choses. Hein. » Ouais, c'est ça, C'est on a tous des yeux pour voir et, euh, et on voit pas tous la même chose donc euh, on a euh, chacun sa vision, chacun son vécu euh, c'est un rapport au corps aussi le skate suivant que tu es à l'aise dans ton corps, tu es, es grand, tu petit voilà c'est euh, c'est un lien à la fois euh, charnel et puis aussi il y a, y a l'engagement comme dans des sports, je sais pas comme le rugby euh, qui n'a rien à voir mais comme ça c'est un sport où tu peux pas faire semblant moi je fais de la boxe aussi c'est pareil tu es là, tu soit tu combats, soit tu combats pas mais tu peux pas être là à moitié et te cacher derrière tes gants donc okay. euh, euh, en fait il y a une recherche de vérité dans le skate, euh, d'un moment unique il euh, y a une recherche aussi de dépassement de soi un moment donc, pur c'est ça un peu bah, quand tu euh. fais une nouvelle figure, quand tu réussis quelque chose T'as une espèce de, de satisfaction euh, qui, qui, qui n'est pas de l'argent, qui n'est pas. C'est quelque chose qui t'appartient et que tu partages aussi avec les autres parce qu'en général, tu aimes bien faire des prouesses devant tes potes. Donc, ouais. c'est un sport individuel mais pratiqué en petit groupe. D'accord, c'est un peu l'individu dans le collectif. Voilà, ouais. C'est un individu qui, ret qui retisse des liens avec le collectif. Mais alors justement, c'est un peu aussi ça là-dessus sur lequel je voulais venir, c'est le rôle de, du skate dans, dans l'ambition de retisser des liens. Comment, euh, comment ça fonctionne, c'est-à-dire dans le, le lien social j'entends C'est-à-dire, est-ce euh, que des gens qui sont.. Parce qu'une planche en soi, euh, on va dire la planche de départ ça coûte pas cher, mais elle ne dure pas longtemps parce qu'elle se casse vite. Donc dès qu'on veut commencer à faire du skate hein, de manière un peu intensive, hein, bah, tout de suite les planches commencent à coûter un peu cher, il y a les roues, il y a le roulement à billes, enfin tout ça, ça commence à, à raquer. Est-ce que c'est ouais. euh, -ce que est quelque chose sur lequel on peut accéder à toutes les classes sociales hein? Alors, bon déjà quelqu'un qui casse sa planche tous les mois, c'est quelqu'un qui skate très fort et euh, qui va sûrement être sponsorisé par une boutique, par une marque et qui va réussir à trouver une planche pas chère. Euh, et puis on se donne les planches entre nous donc à quelqu'un qui veut skater c'est moi je suis musicien je viens pas d'un milieu social euh, euh, du tout euh, je viens pas de la haute je suis pas né avec une cuillère dans la bouche du jour où tu veux t'acheter une fender stratocaster faut que tu casses ta tirelire euh, tu veux faire du skate faut que tu trouves les moyens de faire du skate donc tu vas bosser moi j'ai bossé euh, dans une pizzeria pour m'acheter mon premier skate j'avais euh, 11-12 ans et ouais. j'ai bossé 10 jours j'ai 15 jours, j'ai gagné 20 francs par jour et, et quand j'ai eu mes 300 francs, j'ai été acheter mon skate à la Samaritan. À un moment donné, il faut, faut arrêter toujours de, de croire que ça vient d'ailleurs. Il faut se bouger. Donc Après, il y a des gens qui ont plus de facilité parce qu'ils vont avoir un milieu social qui leur permet, euh, papa, maman, euh, d'avoir des skateboards sans trop se casser la tête. Mais même des jeunes de banlieue, des jeunes de Paris qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils se débrouillent parce que quand ils sont motivés, Soit un copain va leur filer la planche usée, soit ils vont se faire sponsoriser, ils vont gagner un contest, ils vont. Je pense pas que le skate soit uh, inaccessible. Et alors, est-ce que du coup, c'est un, une sorte de motivation pour justement euh, se dire bon ben, bah, j'aime faire ce truc-là. Bon ben, bah, les autres trucs, j'ai pas forcément envie de faire des, des, des efforts. l'école, j'ai pas envie de faire d'efforts. Euh, j'ai pas envie de faire d'efforts pour bien parler aux gens. Mais ce truc-là, j'adore, donc euh, je vais faire des efforts pour que ça puisse marcher. Est-ce que c'est un truc, une sorte de déclic Est-ce que euh, la planche est l'occasion de, de déclencher des, ch des, des choses En fait, quand, par exemple, tu peux être en échec scolaire et euh, ça m'est arrivé à une époque euh, euh, personnellement où j'ai été un peu en révolte. Euh, je m'étais retrouvé au lycée Henri IV parce que j'habitais dans le 5e et je me suis retrouvé euh, au milieu de fils de ministre de machin et j'étais pas trop dans mon élément et j'étais en rupture totale, euh, vrai, je rendais des feuilles blanches mais pas parce que j'étais mauvais c'est juste pour leur dire euh, allez vous faire foutre et, euh, <rire> et quand j'ai rencontré le skate, bon, j'étais très bon en gymnastique donc par contre la gym j'étais le premier du lycée euh, dans ma catégorie mais <rire> je voulais pas marcher au pas et j'ai rencontré le skateboard parce que euh, la gymnastique on te fait marcher au pas et le skateboard m'a permis, euh, ça a été un tremplin pour moi, de... En fait, ça m'a permis de réaliser j'avais du talent et que je pouvais développer ce talent et que et qu'on pouvait euh, tout d'un coup euh, euh, se surprendre soi-même en fait. Euh, euh, alors que des fois dans ta propre famille, on va dire Mais pour qui tu te prends Mais tu feras jamais rien. Euh, un jour, j'ai fait un casting pour un film de cinéma. J'étais élevé à la campagne et quand je suis rentré dans ma famille, on, je leur ai dit que j'allais peut-être faire un film. Ils m'ont fait Mais t'es un malade de toute façon. T es, ils m'ont euh, mis plus bas que terre, ouais. alors que le film je l'ai fait hein, ensuite, hein, trois mois plus tard, avec y j'avais le premier rôle. Et... Mais des fois ta famille, elle te. Même ta famille, elle ne te... croit pas en toi. D'accord. Et le skateboard, c'est un moyen de. à travers aussi tes copains skateurs, qui sont souvent plus grands que toi, il y a une espèce de fratrie, de grands frères, de, de choses comme ça. Euh, des fois le manque du père, tu, tu le retrouves bah, chez un copain skateur, c'est un, un gars plus grand que toi qui va, qui va te montrer la voie sur certaines choses. Et donc, le skate, ça peut être un tremplin pour certains garçons et certaines filles d'émancipation, de, de, de prise de conscience du corps, de se de, de lâcher, de prendre des risques, et de, aussi, de, de, de jouir de la vie, quoi, et d'avoir conscience que la vie, c'est, ça peut être des moments magiques aussi, c'est pas que être au chômage, c'est pas que ouais. être en, en guerre avec la société, avec l'école, avec je ne sais quoi c'est des moments de jouissance euh, à part entière même avant d'avoir connu euh, la jouissance du corps euh, quand on est adolescent parce que ouais. euh, quand on a 11 ans on n'a pas encore fait l'amour mais euh, on a déjà eu des, des moments d'extase euh, vous avez déjà eu le moment de, où vous avez plané quoi Il y a, ah on, ouais. a, on a déjà plané quoi ouais. Ouais, voilà. c'est notre manière d'être au 7 ciel euh, avant l'âge ouais le, le skate c'est euh, vraiment donc, quelque chose qui, qui peut te, te faire grandir et donc, du, et du, du coup, éventuellement, va voilà, permettre de euh, re, euh, re, retisser un lien avec euh, avec son avec un, un milieu, en tout cas ou en tout cas de retrouver une forme de confiance en soi. En Exactement. fait, c'est ça, c'est de ça dont tu me parles finalement. Ouais, c'est de c'est euh, retisser le lien avec les autres à, tra à travers à travers sa propre euh, manière de s'estimer euh, soi-même. Quand tu es en bonne estime de toi, c'est beaucoup plus facile euh, de voilà d'accompagner. Euh, d'être dans un groupe de de découvrir un groupe de voilà on est on est rassuré déjà parce que voilà on sait qu'on vaut quelque même, chose. Mais c'est il y a, y a quelque chose qui est pas dit. On voit le résultat parce que ça fait rêver. Mais le, la, la réalité c'est que c'est beaucoup de travail. C'est des heures et des heures et des heures à, ouais. à skater, à, à faire des rails, à se planter, à s'écorcher les genoux, ah oui, à oui. s'écorcher les coudes, à peut-être manquer ah oui. de se taper la tête. Ah oui, c'est des, des ça, heures et des heures de travail quoi. Ça fait partie du jeu. C'est pour ça que je dis il y a quelque chose de, de vérité dans le skate puisque. Tu peux, pas, tu peux pas faire semblant de skater, et quand tu tombes, tu tombes, ça fait mal. Dire, donc euh, C'est comme dans la vie, quoi. après il faut se relever. Donc On apprend à tomber, on apprend à se relever. Après, il ne faut pas non plus faire le fou. Euh, il ne faut pas non plus avoir une trop grande confiance en soi qui te fait prendre des risques inconsidérés qui, qui vont finir en fracture, et peut-être tu seras obligé d'arrêter de faire du skate. Donc il faut trouver euh, une espèce de balance, d'équilibre hein, entre... Euh, son envie de se dépasser, de, de prendre des risques, mais euh, à bon escient, quoi. Sans faire euh, un truc où tu sais que si tu tombes, euh, tu te casses les deux jambes. Voilà, il ne faut pas être pas être débile. Mais les skateurs sont des gens quand même assez conscients de leur, euh, leur niveau. Et à force de, de persévérance et à force de, de travail, mmh. un peu comme un violoniste, il hein, euh, faut beaucoup d'heures de travail. C'est très précis. Hein, a... Et il arrive à se jeter sur un rail et à poser ses... Le, son skate exactement là où il faut pour pas tomber à, au centimètre près. Et ça c'est vraiment magique. Et c'est quelque chose d'inexplicable un peu parce que quand on regarde de l'extérieur, soit on prend les skateurs pour des fous, euh, des cascadeurs, euh, on sait pas trop en fait. D'accord. Mais à force, je pense que le skate aujourd'hui, à force d'être entré dans la pub, dans le cinéma, dans.. Le skate est partout aujourd'hui. Ouais. Il est un peu même un peu trop partout. Euh, il est un peu mangé à toutes les sauces. Euh, mais nous, par les Skate Culture, on est là justement pour essayer de, euh, dans les moments où justement le skate est mal vu, euh, de donner une meilleure image auprès des parents, auprès des, des, de la mairie. Mmh. Pour dire le skate, c'est un truc positif pour les gamins, parce que quand ils sont en place de la République, en train de travailler leur flip, Voilà donc c'est juste la deuxième fois hein, en fait qu'elle faille. Tout à l'heure elle a failli, elle a fait genre euh, 1m50 toute seule avec un coup de vent. Et là euh, c'est le toit qui a fait une tombée sur la tête. C'est notre côté gaulois qui fait ça. Euh, donc euh, on était en train sur euh, justement non, ben, euh, je, la prise de risque, je, euh, justement le fait de savoir euh, trouver le juste milieu entre. En fait, non, euh, dans le skate il y, y a plusieurs écoles, il y, y a ce qu'on appelle les trashers, les mecs tu vois a, qui n'ont rien à foutre de rien, de se faire mal, de machin. Il y, y a des gens plus raisonnables, il y a des gens qui aiment bien la courbe, il y a des gens qui, qui sont un peu comme des surfeurs Il n'y a pas une définition du skate Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que le jour où tu achètes un skate, tu, tu te mets au skate euh, C'est à toi d'inventer ton skateboard C'est à toi d'inventer ta palette Comme un peintre, d'inventer euh, bah, ta façon de skater Même si tu vas par mimétisme copier mmh. Comme n'importe quel peintre, d'ailleurs copier ceux qui sont venus avant toi mais à y a, y a chaque fois qu'il y a une nouvelle figure à inventer, il y a quelque chose à faire, on, on, on est, on croit qu'on est arrivé à un niveau, euh, c'est vrai que le niveau du skate aujourd'hui est quand même assez extraordinaire, d'ailleurs le skate va peut-être entrer aux Je Jeux Olympiques, Ah ouais. on aura la réponse pas, hein. au mois d'août. Ah d'accord. Voilà donc imagine pour, le, pour les skateurs qui sont totalement libertaires, euh, anarchistes, c'est une abomination. Mais <rire> euh... Moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Euh, de toute façon, euh, s'il va aux Jeux Olympiques, euh, qu'est-ce qu'on y peut euh, Autant l'accompagner. Oui, mais alors, tu sais, immanquablement, il y a cette question qui se pose là. Aujourd'hui, le sport est quand même beaucoup teinté euh, de, la, de triche. Et donc, c'est -ce qu quoi la triche en, en matière de skateboard Non. Euh, non mais elle existe. Non, on ne dit pas, pas qu'elle existe non, pas. En skateboard, il n'y a pas de triche. Franchement, il n'y a pas de dopage. Non, eh, non, ça n'existe pas. Euh, non mais je vraiment. Sais pas, il y a du shit pour, pour faire descendre euh, la pression non, avant un faire. Ou... Non. Je vais te dire, quand tu skates, il euh, y a des mecs qui fument et qui skatent aussi bien que s'ils n'ont pas fumé. Et quand tu vas te jeter sur un rail de 15 marches, je pense pas que la première chose que tu te fais, c'est de te rouler un gros pétard. Bon, alors, alors, y a ni d'être de... sous, tu vois, parce que tu as une perte d'équilibre. Mais euh, par contre, il y a des mecs qui fument, qui boivent, effectivement, le skate n'est pas. Euh, propre sur lui, le skate et le skate, c'est un sport de rebelle, C'est euh, ben. ils, ils vont avoir des problèmes euh, de toute façon. les Jeux olympiques, s'ils veulent un truc total clean, euh, bah, il faudra que les les skateurs qui participent aux Jeux olympiques euh, une quelques semaines avant, parce qu'ils sont. D'ailleurs, il y a des gens qui fument pas et qui boivent pas non plus hein, dans le skate, qui sont straight age, qui sont végétariens, machin. Il y a aussi beaucoup de skateurs comme ça. Et, et voilà, mais il n'y a pas plus de problèmes qu'ailleurs. En tout cas, les mecs se font pas des shoots de tétostérone. On pour est d'accord, on n'en est, non, vois, on si est y pas, y a pas là. n'y si a, <rire> si a pas plus de problèmes qu'ailleurs, ça veut dire qu'il y a quelques skater, moi je ne demande pas de, de donner des noms, mais plutôt de savoir comment ça, c'est quoi, est-ce est qu'il y a une, parce que je sais qu'il y a des drogues spécifiques au foot, d'autres qui sont spécifiques au tennis, euh, d'autres qui, qui sont spécifiques au, euh, à la course à pied, non. etc, donc, ou même au vélo. Ah non donc, mais il n'y a, euh, a pas, on n'en est pas là, euh, à la rigueur, euh, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quand que... même des enjeux, par exemple sur les sponsors, euh, où il y a des, des, ouais. des jeux extrêmes, etc., qui font que les mecs, ils doivent être OP le jour J, quoi. Et euh, ils doivent être euh, bah, un écoute, peu sans euh... peur, euh, machin. Donc, il y a, ouais, y a alors, dans ces ouais, moments-là, euh... pour être prêt au rendez-vous, euh, ben bah, certes, non, le non, travail non. intellectuel et psychologique, ça compte, mais... Non, je crois que c'est pas vraiment un sujet euh, que tu pourras développer, parce que <rire> le skate étant un truc en développement, ouais. on n'est pas encore touché par le phénomène du dopage. Il y a des, beaucoup de skateurs qui fument, boivent des bières, mais ça s'arrête là, quoi. C'est pas. Peut-être qu'il y en a qui prennent de la coque, mais moi, personnellement, j'en ai jamais vu. Mmh. Tu vois, pourtant, je suis dans ce milieu tous les jours. Et, et les skateurs, ils sont comme tout le monde, hein. Je veux dire, euh, moi, des fois, ils me saoulent, je leur dis, mais t'es un skateur, mais t'es un être humain. Arrête de me saouler avec ton skate et, et ta vision. Euh, ça fait trois ans que tu fais du skate. Euh, arrête de croire que le skate, c'est toi qui l'as inventé, quoi. Euh, voilà, donc. Euh, euh, ce sont des êtres humains Ce sont des sportifs Le mec s'il veut être au, le jour J au top bah, Il faut qu'il travaille Et as des mecs euh, aux états unis Au championnat du monde Et t'as des jeunes skateurs Ils arrivent à 7h du matin Et ils s'entraînent Comme n'importe quel sport D'accord Et après il bah, y a des skateurs Qui trouvent ça abusé Qui trouvent que le skate c'est pas un sport Pour beaucoup de skateurs Le skate n'est pas un sport C'est un style de vie c'est ça Moi je dirais c'est une discipline euh, Alors ça peut être un mode de vie Mais tout ça c'est du marketing Parce que tout ça c'est... C'est récupéré par Silver, par euh, toutes ces grandes marques qui vont te faire des t-shirts, euh, machin. Mais ce qui vont être fait par des petits chinois, il euh, faut arrêter quoi, on n'est pas dupe. Le skater est un consommateur. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas forcément conscience que les chaussures qu'ils portent euh, sont des chaussures euh, qui, qui ont du sang euh, sur leur semelle. Ouais. Euh, moi, des fois, voilà, de, je fais mon vieux con, euh, je leur dis, les gars, euh, regardez qu -ce, quelle marque vous achetez. Essayez d'acheter des marques au moins de skaters qu'on fait des un skateur qui a créé une, une société qui a fait travailler des skateurs et qui fait des belles chaussures pour le skate pas une marque qui fait aussi bien du golf du foot du basket machin qui a qui pèse des milliards d'euros et qui, qui supprime des emplois dans tous les pays où ils vont et voilà mais moi il m'écoutent mais en fait les, la nouvelle génération ils ont tu vois il y, y a des marques qui a quatre ans cinq ans elles étaient bannies du skate je citerai pas non tout le monde a dit, mais cette marque, elle n'a rien à faire dans ce skate. Aujourd'hui, à la République, 50% des skateurs portent cette marque. Parce qu'ils ont fait un travail de marketing. Ils sont arrivés par la petite porte. Ils ont, ils ont loué des, des petits skate parks, Ils ont utilisé des skateurs pour faire des petits événements. Et hop, de plus en plus, euh, ils s'installent au cœur de la ville. Et puis, euh, ils proposent même à la mairie des choses incroyables. Est-ce que c'est pas le prix à payer pour faire partie de, euh, des JO, par exemple on sait que les JO, euh, c'est quand même le royaume de, euh, de Nike, Adidas et, et consorts. Bah hein. oui, donc. Bon, euh... Quand tu vois l'euro du foot, c'est pareil. Hein, euh, ouais. as, tu regardes les marques qui, qui, qui passent euh, sur les, les banderoles, c'est voilà, des marques que tu viens de citer, c'est des marques de bière. Bon, en France, euh, tu vois, on a un problème avec l'alcool, euh, ce, ce qui est spécifique à la France. Mais je veux dire, le sport est à vendre. Le sport est à vendre. Mais. Aujourd'hui, quand tu vois les sportifs français qui sont que, euh, sélectionnés euh, pour euh, représenter la France, euh, très peu d'entre eux ont les moyens de s'entraîner correctement et ils sont obligés de bosser euh, pour gagner 600 euros, 1200 euros par mois. Ça, c'est scandaleux. Quand tu as autant d'argent dans le sponsoring, euh, tu as autant de partenariats entre l'État et des grandes marques de chaussures, tu te dis, mais comment ils n'arrivent pas à prendre 100 millions d'euros et à les donner à des jeunes qui, qui vont représenter la France et quand ils auront une médaille, tout le monde va se pignoler en se disant, waouh, ouais, c'est la France. Mais non, c'est lui qui a gagné, c'est pas la France. D'ailleurs, je n'aime pas les Jeux Olympiques parce que, euh, pour moi, c'est le symbole du nationalisme, c'est euh, la fierté du drapeau, et etc. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que le skate n'est pas dans les valeurs olympiques. Mais, euh, malheureusement, ou heureusement, ça va quand même y rentrer un jour ou l'autre. Merci beaucoup pour ta franchise, Rémi. <rire> Merci beaucoup. Il pas de souci. Euh, je, je suis assez d'accord avec toi. Je crois que j'avais pas vu euh, euh, le JO sous cet angle-là, mais tu as, tu as tout à fait raison. C'est parler de la, la misogynie de Pierre de Coubertin. Il suffit de taper Pierre de Coubertin. Euh, vous entendez les paroles de misogynie qui ont été prononcées euh, par ce créateur des JO. Ça fait vraiment très peur dans le dos, quoi. Ouais. Là, tu te dis aujourd'hui, le mec sera en prison, quoi. Ouais. Bon, bah, il bon. a dit que le, le, oh. les Jeux Olympiques les Jeu Jeux olympiques avec les femmes, ce serait une horreur quoi. En gros, il a dit que c'est ah ça, euh, ça ce ouais. serait immonde. Bon, il aimait bien les garçons, peut-être c'est pour ça. Mais là, par contre, c'est toi qui penches le son ah Non, non. <rire> non, non, je pense <rire> sur il avait ses propres goûts. Il a le droit, mais il est resté sur la version grecque des Jeux olympiques parce qu'une femme <rire> qui allait sur l'épreuve des Jeux olympiques pouvait être condamnée à mort. Euh, mais euh, les Jeux olympiques, au départ, c'est vrai que c'était assez spécial quoi. Aujourd'hui, euh, c'est devenu une, une grande entreprise. Euh, mais pour un sport, c'est aussi un tremplin, ça peut aider à développer des, des, des skate-parks, à, à des jeunes skateurs de se professionnaliser et d'avoir oui. peut-être un jour, euh, vivre de leur passion. Donc moi, je ne suis pas contre le skate aux Jeux Olympiques, je ne suis pas dupe non plus de ce que c'est. Et on, a, on va nous essayer, les, les papas du skate euh, dans le monde entier, d'accompagner le skate proprement aux Jeux Olympiques, si euh, il y va. Voilà. Mais on essaye de minimiser, minimiser la casse, on va dire. D'accord, parce qu'il y en aura forcément, quoi. De on n'est pas, on est pas, on est pas en phase là. avec les JO, euh, avec la, le cadre des JO, le skate, euh, si tu regardes le skate de près, euh, bon, effectivement, il y a, y, a, y a des rumeurs comme quoi le skate ne pourrait pas être au JO pour des problèmes de, de, de contrôle de, de, de dopage. Euh, bon, euh, je sais pas depuis quand le cannabis est euh, un, un dopant, mais <rire> je crois pas que ça aide à faire des performances en fait non mais ça aide à se détendre donc. Euh... ouais mais je crois que non tu prends un bon bain mais euh, je crois que non je crois pas que ce soit la meilleure euh... Alors ça, ça ça ça ça va être testé ça hein, <rire> euh, en comparé à un joint avec un bon bain ça ça va être testé un bon donc bain d'accord chaque... <rire> voilà les deux en même temps on va tester aussi bah, hein. de toute façon ils ont du fil à retordre euh, avec <rire> leur contrôle hein, je leur souhaite bonne chance ouais. mais euh, pour nous en tout cas euh, bon euh... Ça peut être l'opportunité de développer le skate dans des pays comme, euh, là j'ai un projet en Jamaïque. Il euh, y, y a du skate en Ouganda, il y a du skate en Tunisie, en, en, en Algérie. Le skate se développe dans les pays euh, en, en fait, développement, développement ouais. et euh, c'est une bonne chose. Et les skateurs aident à développer le, le skate en Afghanistan. Il y a une des plus belles écoles où vous regardez, vous tapez Skatistan, ouais. vous allez voir quelque chose de merveilleux. C'est le seul sport que les filles ont le droit de pratiquer. Ah c'est excellent Ah oui, non mais c'est... Les skateurs sont des gens aussi engagés dans, dans, dans, dans, dans tous ces mouvements. Contre la misogynie, et oui, et contre l'homophobie, contre, contre euh, plein de choses. Euh, et, euh, et aussi, on a, été, on a fait des actions en Palestine, on a fait des actions dans voilà, des pays improbables, où on se dit non, ils ne vont pas faire de skate, mais ils ont le droit aussi de faire du skate. Donc là, on a envoyé 15 skates en Jamaïque, on a trouvé un lieu, on va essayer de leur construire un skate park. Et il y a une petite scène en Jamaïque qui est en train de, de monter, et il n'y a pas de raison que les enfants de Jamaïque n'aient pas aussi le droit de faire du skate. D'accord. Et donc ça se développe dans plein de pays euh, en Asie, en Afrique. Euh. Ben, c'est super. Ouais. Euh, c'est aussi nouveau... ça le skate quoi. Oui, c'est oui, pas non, que des ça. petits bourgeois qui achètent des planches à 200 balles. Mais alors je suis en train de penser il y a un nouveau truc, il y a enfin, des nouveaux dit, des outils de, de glisse on va dire qui qui débarque. C'est pas si courant que ça. Il y a la trottinette qui a. Alors c'est un vieux truc, mais en même temps, euh, oui, il y a le skate électrique effectivement, mais il y a le skate, euh, enfin le, euh, moi je vois, de, enfin sur à Percy, euh, il y a de plus en plus, il y a cette euh, cette plateforme, ce petit skate park. Je vois quand même, et je crois qu'il y a presque la moitié des gens qui sont là-bas en trottinette, enfin la dernière fois que j'y étais. Donc je trouve qu'il y a, c'est aussi un, un des aspects a, de, qui se développe, en, non En fait, dans les skateparks, tu as le skateboard qui est le, le fer de lance. Ensuite est venu le BMX, le B-cross à oui, l'époque, oui, oui. vélo. Ensuite, bon, il y avait le roller. Euh, donc, c'est les trois sports euh, de, de toujours, euh, qu'on a toujours eu au Trocadéro aussi, parce que le, oui, notre lieu de, avant d'être République, c'était le Trocadéro. Et la trottinette freestyle qui est arrivée il y a quelques années. En fait, pourquoi il y a beaucoup de trottinettes Parce que c'est très facile d'en faire et que c'est beaucoup plus accessible, notamment pour des petits. Par contre, ça coûte assez cher, hein, plus cher, cher qu'un skateboard, ouais, ouais, ouais, ça oui, peut ça coûter jusqu'à 400 euros une trottinette. Euh, et donc, voilà, la facilité du truc fait qu'il y a beaucoup de... Mais c'est en train un peu de descendre. Mais il y a tous les deux, trois ans, il y a toujours un nouveau sport de glisse. Mais le skate électrique, tout ça, c'est des trucs pour se balader. Euh, ce qu'ils appellent l'overboard, c'est une connerie euh, pas du tout écologique, euh, ouais. qui, qui est un truc de mode qui va, qui va rendre les gens obèses. Et <rire> parce qu'ils peuvent marcher. Hein. Ouais. Et euh, non, le skate, ce qui est génial, voilà, c'est une planche de bois, deux essieux, des trucks en, en, en acier, y avait quatre roues, y, des roulements, il y avait vis. Il y, y avait un moment cette planche avec les, que, comme ça, là, ouais sais, articulé Articulée. Je sais pas comment ça s'appelle. Euh, J'avais fait ça à mon petit euh, frère en fait. Il avait, il avait 11, 12 ans. Le euh, skateboard. La skateboard, ouais. ouais ça, ça c'est fini, petit pareil, oui, hein. ouais. Non, il y a toujours bon, des, ça des... A du style quand même, je trouve, non Ouais. Enfin, pour nous. Euh... Pour nous, le skateur c'était un peu un… Les skateurs sont assez puristes. Donc à partir du moment où le mec a les pieds attachés, c'est ouais. plus du skate. Mais après, on a, on, a la, on a cohabité avec eux, il n'y a pas de problème. D'accord. Après, euh, il voilà, faut que tout le monde arrive à cohabiter. C'est aussi ça l'école sur cette rampe. Là ouais. aujourd'hui, tu avais des rollers et des skateurs et des BMX. Il y a eu une embrouille avec des skateurs, un skateur pardon, et un roller. Ils ont failli se taper dessus, mais bon, c'était que, que des mots. Et des fois, ça se chauffe, mais c'est comme dans la vie. Je veux là, depuis qu'on est à la République, il y a une bagarre tous les tous les trois heures <rire> autour de la rampe. Les skaters restent des, des les riders, sont des êtres humains, ils peuvent être aussi cons que les autres, euh, mais et alors... ils défendent leur beefsteak et leur, leur espace, quoi. Donc ce qui est intéressant, là, sur ce petit espace, c'est comment on arrive à partager cet espace de façon intéressante. Comment on arrive à partager l'espace aussi avec Nuit Debout, avec les SDF qui sont autour, qui nous ont vus au départ comme une menace. Et aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui m'ont dit, mais attends, c'est super, ça nous fait un truc à regarder, c'est beau, ça donne de l'énergie, c'est positif. Ouais. Ben alors, c'est justement ça, en fait. Euh, ce, ce, ce, le skate est aussi une manière, finalement, de. C'est un passage aussi. Enfin, en tout cas, c'est un, un passage vers un peu la maturité, un, un contrôle sur soi. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as une estime de toi, tu ça t'aide un peu à passer à l'âge adulte et je trouve que je vois de plus en plus des gens qui se qui vont au travail en roller c'est à dire ils ont leur costard etc et puis ils ont, euh, ils ont leur roller puis de temps en temps je vois aussi des gens en longboard euh, qui euh, euh, je sais pas si j'en ai déjà vu dans le métro mais en tout cas dans le bus par exemple qui euh, arrivent avec leur, long, leur longboard dans le bus, j'habite à Montan. C est, c est, au bout de cette longue descente, donc j'ai vu euh, un certain nombre de fois des longboards descendre euh, de manière un peu folle, je trouve, euh, cette, cette rue-là. Donc il y a aussi les adultes qui s'y mettent. Euh, c'est un vrai outil de mobilité euh, urbaine, ce, non Le skate, en fait, c'est comme la moto. Tu as la motocross, la moto de ville, en gros. Donc la motocross, le skate euh, de, acrobatique, c'est tous les trucs qu'on fait, le street, la courbe, machin. Et après, ce qu'on appelle les cruisers, c'est des skates de balade qui ressemblent à des petits longboards. Après, tu as toutes ces planches pénies euh, en plastique qui ont été très à la mode parce que ça peut, en fait, ça passe bien sous la pluie, ça rentre dans un petit sac, euh, on peut l'emmener à l'école. Ouais. Effectivement, le skateboard, c'est un outil de mobilité écologique hein, euh, au-delà du plastique qui est utilisé, bon, euh, de la chimie qui est utilisée pour faire ses produits. Mais c'est vraiment une alternative au vélo, euh, à l'auto, évidemment, pour la ville, pour, surtout pour des distances pas trop longues. Mmh. C'est hyper agréable parce que tu rentres pas dans le métro, tu n'enlèves pas tes chaussures euh, et tu vas, tu fais 2, 3, 4, 10 stations de métro et t'as pas vu le temps passer et en même temps tu fais un peu de sport, donc c'est génial. Euh, on, est, on a tout souvent été mal vu parce que aussi les skateurs des fois sont un peu bourrus, euh, ils font pas gaffe, les jeunes notamment, ils se slaloment au milieu des piétons sur les trottoirs. Parce que c'est vrai qu'on est, avec les roues dures qu'on a, c'est pas évident ce de était dans la rue, c'est dangereux, on peut finir sous une bagnole. Donc voilà, il faut apprendre aussi, les skateurs doivent apprendre à rouler avec respect, ouais. au milieu des passants, savoir ralentir. Mais quand ça se passe bien, ça se passe très bien. Il y a très rarement des, très rarement des accidents de, de skate et de piétons. Il y en mmh. a beaucoup plus avec des vélos. Euh, avec des motos, ouais. et, etc. Oui, des deux roues euh, motorisées, n'en parlons pas. Mmh. Donc c'est un vrai moyen de déplacement, c'est une vraie alternative. Et en fait, tu peux, même à 40 ans, tu peux démarrer le skate. Nous, on donne des cours à des adultes, à des enfants de 4 ans. À des gens de 50 ans, il faut avoir envie de monter sur une planche. Mmh. Voilà, c'est un peu comme le théâtre, il faut avoir envie de monter sur les sur les planches mmh. et après voilà. à faire son show. Ouais, il y a un peu ça. Il y, y a un peu. C'est pas forcément faire son show, faire du skate, mais on sait qu'on est, on est, tout un coup on est, on est regardé. Et, et c'est vrai que c'est important pour un adolescent. Tu parlais d'initiation, un peu de quelque chose d'initiatique d'un passage à l'âge adulte. Comme aujourd'hui, il n'y a plus le service militaire ouais. qui a été très décrié, que moi j'ai refusé de faire. Je ne voulais pas qu'on coupe les cheveux, je préférais passer pour un fou. Donc j'ai réussi à me faire réformer, P4. Euh, P4, oui je sais plus. un P5 bon, je crois. Je ne sais plus. En ben, tout cas, ils ont mis inapte. Ben, je suis cassé. Euh, mais euh, le service militaire, à un moment donné, euh, pour les garçons notamment, ça servait aussi à euh, se confronter euh, aux autres mecs. Euh, euh, un univers comme ça, ça les sortait de leur cocon familial. Et tout d'un coup, il euh, n'y a plus ça. Quoi. Et il n'y a plus en plus les rites initiatiques euh, rituels de, ouais. nos, de nos ancêtres, ouais. dans les tribus, les fourmis rouges, les <rire> ça, ouais. où à 14 ans, pour devenir un homme, fallait un peu souffrir. Donc, bah, oui, ces outils urbains, comme le skate et d'autres sports, hein, pas que le skate, le hip-hop, je pense même au parcours, peuvent servir de rites initiatiques. D'accord, ouais. effectivement. Euh, merci beaucoup, Rémi. Avec plaisir. Euh, bah, écoute, bonne bonne continuation.